Salut, ici Anne Abilan, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids. Comment depuis l'année 2019, je bagarre pour avoir un poids santé. Mais je me rapproche de mon objectif et bientôt je vais transitionner à un mode de... Euh, comment dire maintenance voilà alors aujourd'hui j'ai pensé mes avant mais avant d'entrer de, dans le vif du sujet je veux juste répéter ce disclaimer que je ne suis pas une professionnelle de la santé, pas un médecin, pas une nutritionniste mais je parle juste de ma journée de gestion de poids comment est-ce que je j'essaye je, des choses et depuis un an, un peu plus d'un an, j'ai adopté l'alimentation cétogène et, euh, combiné au jeûne intermittent et je fais de l'exercice et c'est comme ça que j'ai perdu près des 50 livres que je maintiens assez bien euh, j'aimerais perdre encore un petit peu pour être vraiment dans ma plage de safety <rire> donc on, ça se poursuit alors euh, aujourd'hui la vidéo j'ai une idée de faire une vidéo pour euh, montrer comment est-ce que je fais pour manger keto dans une famille non keto parce que dans ma maison, je suis la seule à manger vraiment keto assez strict. Euh, pas toujours parce que lorsque j'ai euh, très très envie de quelque chose qui n'est pas du tout keto, je me le permets mais très très peu. Donc, Mais en général, je mange keto. Et comment est-ce que je fais ça quand par exemple les autres mangent du riz Est-ce que moi je mange du riz euh, Parce que en fait, le challenge c'est de pouvoir réduire les glucides, donc le sucre. Donc c'est un peu à ce niveau que je joue, on mange tous ensemble la viande, le poisson et les légumes Mais au niveau des glucides, c'est à ce moment là, c'est à ce niveau là que j'essaye je, de, de, de jouer un petit peu Alors euh, je vous laisse voir quelques idées de, de repas, comment est-ce que je fais et à la fin on va conclure Pour ce soir, ça sera une salade avec le poisson. Le poisson euh, cuit au barbecue, donc le poisson brisé et, et donc moi je vais manger donc la salade, euh, une salade qui est évidemment bon lorsqu'on mange keto et le poisson aussi, ce sont les protéines, les protéines donc tout à fait bon. Et les autres, et les autres dans la maison, ils vont manger le bâton de manioc ou bobolo dans mon pays. Et c'est comme ça que en fait je jongle un peu, donc je fais pas un repas spécifique pour moi, non. On essaye de manger la même chose en ce qui concerne les protéines, mais c'est au niveau des accompagnements que ça va être. Ça se présente comme ça, c'est le manioc trempé. Alors voilà le poisson qui Viens de sortir du barbecue. Je l'ai sorti du barbecue dehors. Donc, vous pouvez voir comment ça... C'est tout bien brisé. C'est juste deux poissons. Mes, mes enfants n'aiment pas trop le poisson. Et je me dis, ils ne savent pas ce qu'il manque. Et voilà le produit final. Voilà le produit final. Alors aujourd'hui ça sera euh, du veau qui sera fait, euh, j'ai acheté ce, ce veau de lait au Costco, c'est la première fois je pense que j'achète ça, donc ça a l'air d'être bien élevé sans hormones. Alors voilà le produit final de la salade et la viande d'agneau qui a été panée et les frites c'est pour le reste de la famille donc moi je vais me contenter de la salade et de la viande. Troisième repas aujourd'hui ça sera euh, du poulet classique, un classique du poulet, mais c'est du poulet avec euh, du pesto. J'aime beaucoup le pesto, donc euh, c'est ça, j'ai mariné le poulet avec le pesto, ce qui est un petit peu vert. Ça sera accompagné euh, du riz, donc il y a du riz pour les autres et moi je vais faire mon riz chou-fleur, donc ici j'ai une tête de chou-fleur, bon évidemment je vais faire préparer tout ça, je vais couper juste une partie. Et euh, du brocoli, ce sera pour tout le monde. Pour mon riz chou-fleur, j'utilise ce petit outil euh, de Tupperware. Je trouve que c'est très pratique. Donc, je mets à l'intérieur les, les têtes de chou-fleur et je tire ça et graines. Ça l'air vraiment comme euh, texture de, de riz. Et je chauffe à la poêle avec un petit peu de sel et poivre. Et c'est comme ça que j'obtiens mon riz au chou-fleur une quantité j'ai de, de détacher un peu pour que ça soit plus, plus facile voilà donc là j'ai une texture de alors ici on a le Produit final: j'ai ici le poulet au pesto qui est prêt, j'ai mon riz au chou-fleur qui est prêt, j'ai pas tout mis parce que je trouve que c'est beaucoup, et j'ai les brocolis ici cuits à la peur. Et pour les non-keto de la famille, euh, ils pourront manger le poulet, le brocoli et le riz. Donc euh, le riz est encore euh, en train de cuire. Donc ça c'est pour eux, c'est un riz euh, cantonais. Donc voilà mon plat tout à fait keto dans une famille non-keto. <rire> On a là le produit final, donc des euh, poulets, les ailes de poulet, chicken wings avec la salade et les frites pour les autres. Moi, je vais me contenter donc du poulet et la salade. Donc, euh, je vais dresser mon plat. Je vais mettre la salade. La salade n'est pas trop beaucoup, mais... Je suis prioritaire sur la salade. Je suis prioritaire. Alors, nous sommes week-end aujourd'hui. Est-ce que j'ai le goût de, de tricher un petit peu <rire> Je peux tricher peut-être avec deux petites frites. On va prendre juste deux. Voilà. C'est pas keto, mais ça ne va pas me tuer. Je ne pense pas que ça va ex faire exploser mon insuline là. Donc, voilà. C'est ça. Voilà mon plat. Alors j'espère que tout ça vous a donné des idées euh, comment est-ce que vous pouvez faire euh, chez vous euh, des repas santé et essayer de jouer sur les glucides. Euh, je peux pas imposer à mes enfants ni à mon mari de manger les riches ou fleurs, de manger les spaghettis euh, zucchini spaghettis, de manger. Euh, le, vous voyez donc. Mais comme c'est des choses que j'aime parce que en fait euh, lorsque vous le faites, il faut faire avec des choses que vous aimez. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de faire un pain. Euh, je le cuisine un pain keto que je peux prendre au petit déjeuner, comme très souvent le premier repas. Euh, j'essaye je, de faire euh, des, tichos, des petites choses que, que j'aime. Je fais aussi des desserts santé keto pour que lorsque j'ai une envie forte de sucre, j'ai euh, quelque chose pour le prendre et qui est euh, un choix santé. Donc, c'est un peu comme ça que je fais et en tout cas, j'espère que ça vous donne des idées et que vous allez vous en inspirer. Il euh, n'y a rien qui peut vous arrêter si vous décidez de manger euh, keto, santé ou low carb. Rien ne devrait vous arrêter dans cet objectif, même si vous êtes la seule chez vous, le seul chez vous à vous alimenter ainsi. Vous pouvez euh, faire euh, des petites choses comme j'ai montré pour rester euh, focus sur votre objectif et moi en fait euh, je l'adore parce que j'aimerais m'alimenter comme ça pour le restant euh, je ne même si je mange quelque chose qui n'est pas keto ça serait vraiment un en... au passage ce serait pas la façon de m'alimenter euh, normal de chaque jour donc en tout cas j'espère que ça vous donne des petites idées et euh... Que vous allez pouvoir euh, euh, l'essayer et je vous souhaite donc de passer des bons moments en commentaire euh, euh, si vous avez des, des astuces aussi des choses à partager n'hésitez pas à commenter à me donner des idées. Et aussi, aussi, euh, si vous voulez, par exemple, que j'aborde un certain sujet en particulier, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Merci euh, d'avoir visionné aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de bons moments. Je vous souhaite de vous nourrir que du bon. À bientôt. Bye, bye.